Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière parce que je suis en vacances, tu le vois. Ah, pas de vacances, t'as une vidéo à faire encore. Ah, euh, j'étais pas au courant. Ah, si. Mais moi, ça y est, je suis en vacances. Ah non, on est dimanche, il y a la vidéo qui sort. Oh, bon, ok, bon, bah écoute, euh, du coup, bah, on y va. Allez, avant de partir, eh bien, effectivement, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce que j'ai pu mettre en place pour tout simplement automatiser, eh bien, mes différents appartements en location courte durée. Comment j'ai pu automatiser mon business pour que je puisse, eh bien, tout simplement, partir comme là tu as vu juste avant j'étais euh, au format déjà euh, parti euh, en tong et euh, et, euh, et en shirt et en t-shirt mais je voulais quand même revenir très rapidement pour t'expliquer exactement ce que j'ai pu mettre en place donc ça va être très simple cette vidéo ce que j'ai mis en place et eh bien c'est que ce matin euh, j'ai été voir tout simplement et eh bien le city manager on a fait le point pendant 30 minutes on a bu un café euh, on a discuté vraiment pendant 30 minutes et puis voilà ça s'est terminé comme ça. Je suis reparti au bout des 30 minutes et j'avais automatisé mes appartements. Donc, tu vois, finalement, que c'est pas si compliqué que ça. Bon, allez, c'était une blague, bien évidemment. Non, ça s'est passé un petit peu différemment. Alors, il y a eu le café, effectivement. Il y a eu la rencontre avec mon, mon city manager. Mais bien évidemment, l'idée, c'est d'expliquer plus en détail comment j'ai procédé. Moi, de base, j'ai ma conciergerie qui, aujourd'hui, gère mes appartements. Alors peut-être que toi, tu n'as pas de conciergerie d'appartement, mais ce n'est pas très grave puisque de toute manière, il a fallu à un moment donné que tu passes par une phase d'automatisation. Donc automatisation sur les messages, automatisation sur les entrées, mais également, on ne peut pas dire que c'est l'automatisation, mais de l'organisation du moins par rapport à ton personnel de ménage. L'idée, quand on fait ce business, c'est pas de se créer un autre job et finalement d'être dépendant de son activité, pas du tout. L'idée, c'est plutôt de se créer un actif, quelque chose qui fait rentrer de l'argent tous les mois et au contraire, qui est tellement bien organisé que vous, derrière, vous puissiez faire autre chose. Autre chose pour voyager, comme là, je vais faire là. Mais ça peut être aussi autre chose pour tout simplement aller chercher d'autres appartements ou peut-être faire une autre activité ou vous consacrer à votre famille. Enfin Bref, peu importe. Donc pour ça, quand vous allez lancer votre location courte durée, il va y avoir plusieurs postes importants, des postes clés qu'il va bien falloir résoudre un par un. Ça ne sert à rien de tout vouloir résoudre tout au départ, allez-y étape par étape. Première étape pour moi qui est la plus importante, c'est l'automatisation de l'entrée. Alors, je sais que beaucoup de personnes vont me dire « bah oui, mais euh, c'est quand même bien garder les relations humaines ». Oui, oui, enfin, à un moment donné, il faut aussi penser à vous, euh, qu qu'est-ce qu que vous voulez vous aussi Parce qu'à un moment donné, c'est bien de penser tout le temps aux voyageurs, mais pensez aussi à vous. Et pensez aussi que les voyageurs professionnels, de plus en plus, veulent être totalement autonomes. D'ailleurs, j'ai même des fois des clients qui me disent « est-ce que l'entrée est bien autonome ?» Donc, vous voyez bien que c'est ce que cherchent aussi les voyageurs. Franchement, encore une fois, ça, c'est une fausse croyance, comme beaucoup de choses. Euh, c'est une fausse croyance donc automatiser l'entrée par contre soyez disponible effectivement lors de l'entrée donc vous ou les personnes qui travaillent avec vous donc on automatise le check-in donc effectivement bah, quand les voyageurs arrivent ils ont des différents process différents euh, moyens pour rentrer dans l'appartement chaque appartement chaque copropriété a une configuration qui lui est propre et donc à chaque fois c'est une automatisation spécifique hein. Euh, on n'a pas une règle absolue en fonction des appartements, eh bien, ça va se comporter un peu différemment. Donc, l'entrée de l'appartement, très important, comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Pareil, du coup, la sortie, quand ils s'en vont, ils refont le processus en mode inverse et c'est réglé. Par contre, il faut quand même les assister. Donc, pour ça, il va falloir mettre en place, après, à mon sens, la deuxième partie importante, c'est tout ce qui est message en automatique. Donc, il va falloir intégrer... Alors, L'objectif, c'est n'est pas de créer 50 000 messages, mais que les messages qui sont envoyés, à mon sens, deux me paraît très peut-être un troisième, effectivement, pour obtenir la, la notation finale, mais au moins un premier qui va être la confirmation de la réservation pour que le client se sente rassuré comme quoi c'est OK, ça a bien été pris en considération. Sinon, il va vous contacter, vous appeler pour demander si ça a été validé. Donc oui, ça a été bien validé. Et un deuxième message où là, cette fois-ci, ça va plus être pour lui donner la procédure de l'entrée dans l'appartement. Mais aujourd'hui, moi typiquement, sur ma façon de travailler, je suis en train de changer ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'aura qu'un seul message, mais un seul pour l'ensemble du voyage. Et derrière, de ce message-là, va découler des actions qui vont être spécifiques par rapport à l'arrivée du voyageur et notamment des actions qui vont être envoyées par sms puisqu'aujourd'hui on le sait les messages qui sont sur airbnb ou qui sont envoyés par email ne sont pas lus euh, les gens ne lisent pas par contre un sms vu que c'est beaucoup plus intrusif et eh bien euh, généralement ça a tendance à mieux euh, être mieux perçu pour le client et du moins euh, il va y prêter attention c'est ça que je veux dire donc j'ai pas encore Complètement résolu, ce, on va dire cette problématique-là. Hein. On est là aussi pour avancer. Je suis là pour avancer. J'ai pas résolu tous mes problèmes, sachant que des problèmes que je n'avais pas auparavant, je les ai aujourd'hui et j'en aurai d'autres demain. Hein, donc c'est mon, mon rôle, à moi, en tant que chef d'entreprise, de résoudre les problèmes dans ma société. Donc là, ce qui va se passer, eh bien, c'est qu'on envoie un premier message de confirmation, un deuxième mécha un message qui envoie la procédure pour l'entrée dans l'appartement et, en théorie, le voyageur est censé faire ça en autonome. Mais bien évidemment, la partie message, il va falloir qu'elle soit suivie. Alors moi aujourd'hui, dans le cas de mon activité, j'ai une conciergerie. Donc effectivement, j'ai un city manager et j'ai une personne qui répond au message. Ça m'arrive aussi d'y répondre. Hein. Euh, faut pas croire, ça m'arrive d'intervenir parce que je suis quand même dans mon business, même si derrière j'ai 70 appartements. Le fait est que j'aime bien quand même avoir la main dans mon activité. Donc du coup, ça peut m'arriver d'y participer, mais c'est surtout que j'ai quelqu'un qui le fait. Et même si à un moment donné, mon city manager ne pouvait pas, c'est très facile aujourd'hui de la déléguer cette partie-là, vous prendre quelqu'un qui fasse que ça, euh, qui réponde aux messages Et ça va pas coûter très très cher, tout simplement parce que ce n'est pas une tâche qui nécessite des heures et des heures de travail. C'est juste peut-être 5 minutes, 10 minutes réparties entre le matin, le midi, le soir. Et franchement, ça se fait, ça se gère plutôt bien. Donc, la partie « message » très importante. Et puis, bien évidemment, le message aussi avant la sortie du voyageur pour lui rappeler la différente procédure de check-out et pour lui rappeler aussi, éventuellement, nous laisser une bonne notation. Donc, là cette seconde partie-là, c'est vraiment la partie euh, « automatisation des messages ». Et enfin, l'autre partie qui est vraiment très importante, c'est la partie « ménage »,« gestion du linge ». Et là, vous n'avez pas le choix... C'est soit vous créez votre conciergerie, comme moi j'ai créé ma conciergerie en interne, ou bien si vous n'avez pas créé votre conciergerie, c'est avoir du personnel de ménage responsable qui comprennent que derrière vous n'êtes pas là et qu'il va bien falloir qu'ils euh, prennent en main la partie gestion du ménage. Et en plus de ça, et je vais vous dire une petite anecdote d'ailleurs par rapport à ça, vous allez voir euh, la partie linge. Donc la partie linge aujourd'hui, c'est simple, ça. Il y a des sociétés qui le font. Recher, recherchez dans votre ville. Il y a même aussi des ESAT. Hein, donc vous savez toutes les, euh, vous savez, ce sont des associations pour les travailleurs handicapés. et eh bien, c'est pareil. Eux peuvent le faire aussi. Renseignez-vous par rapport à ça. Donc tout ce qui est ESAT, tout ce qui est euh, comment dirais-je, ELIS, tout ce qui est société de, euh, de, de de de gestion de linge. Il y en a, il y en a plein. Hein. Enfin, il y en a plein. Il y en a dans toutes les villes. Euh, donc la plus connue, comme je vous le disais, c'est ELIS, mais il y en a d'autres, franchement. Donc eux, ils peuvent gérer le linge. Donc ils peuvent vous déposer ça à un point A euh, et revenir sur ce même point A euh, quand le linge il est, euh, il est sale, hein, c'est tout à fait possible. Il faut avoir un minimum de volume, honnêtement, on ne parle pas de, de, de, de 10 ou 15 appartements, on parle de quelques appartements, vraiment, renseignez-vous. Et ce que je veux vous dire aussi par rapport à cette partie, euh, euh, donc la partie finalement liée à la gestion du ménage, comprenez bien que quand vous n'êtes pas présent, quand vous êtes en déplacement, quand vous êtes à l'autre bout du monde, si votre personnel est au courant, ils vont s'adapter à vous. Vraiment. Si vous savez bien leur expliquer les choses, ils comprennent que derrière vous êtes en vacances ou peut-être que vous êtes en déplacement. Ils le comprennent tout à fait. Et ce qu'il faut bien que vous ayez en tête, c'est que les personnes qui vous accompagnent dans votre, dans votre quotidien, euh, s'ils savent que vous êtes là, ils vont avoir tendance, plutôt que d'eux-mêmes de, de réfléchir à une éventuelle solution, ils vont avoir tendance à vous appeler ou à vous envoyer des messages. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas prendre la décision par eux-mêmes, tout simplement parce qu'ils euh, disent que ce n'est pas leur, leur job et qu'en gros, c'est à vous de gérer ça. Mais si vous n'êtes pas là, que vous n'êtes pas disponible, que vous avez X heures de décalage comme moi, ça va se passer, je peux vous assurer que les personnes ne vont pas attendre vous comprenez bien que si... La... Alors bien entendu, il faut que la personne soit un minimum professionnel. C'est sûr que si elle n'est pas du tout dans ce schéma-là, j'ai envie de dire pourquoi déjà travaille pour vous. Mais de base, comprenez bien qu'une personne qui travaille pour vous depuis plusieurs mois, années, euh, d'elle-même, elle va se dire, et c'est à vous aussi de lui dire, bah « Ben voilà, euh, je vais partir. Euh, ces décisions importantes, tu les prends. Par contre, il faut m'en informer, bien évidemment, mais tu prends la décision. Si je ne réponds pas, je ne suis pas disponible. Tu prends la décision, tu fais comme si c'était pour toi. » Vraiment. Et comprenez bien que c'est un mécanisme naturel, humain, mais vraiment qui s'enclenche. Euh, parce que la personne, elle aura en face d'elle le client. Et si elle n'arrive pas à vous dire que vous n'êtes pas disponible, elle ne va pas dire au client bah, « Désolé, je n'ai pas de réponse, euh, merci, au revoir ». Elle va d'elle-même trouver la solution. Elle va d'elle-même chercher. Et ça, quelque... ça s'appelle la, la délégation tout simplement. Mais là, c'est une délégation qui va se faire naturellement. Donc, vous voyez bien que bah, moi, dans le cadre de, mes, de mon activité, je le sais. Les personnes, sachant que je ne vais pas être forcément disponible ou que j'aurai euh, du décalage horaire et donc bah, je serai peut-être en train de dormir pendant qu'ils vont travailler et vice-versa, bah, en fait, on s'adapte. Hein. C'est l'humain. On est comme ça. On est fait aussi pour s'adapter, pour euh, s'adapter voilà, aux différentes situations. Et là, on est dans une situation différente. Donc, moi, c'est comme ça que je suis organisé. Alors, bien évidemment, euh, tout ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a une organisation à mettre en place. Ça s'est fait aussi étape par étape, step by step, en fonction de, euh, du nombre d'appartements. Parce que, bien évidemment, on a des problématiques qui sont différentes. Au départ, pendant, pendant peut-être peut au bout de 10 10 ou 20 appartements, et puis quand vous en avez 5 ans, puis peut-être même quand j'en aurais 100 ou 200, j'aurais d'autres problématiques, bien évidemment. Donc, il faut savoir s'entourer au bon moment des bonnes personnes qui comprennent bien comment vous fonctionnez. Mais je pense aussi qu'il faut avoir aussi les bons outils, bons outils de communication, bons outils de gestion, euh, et que ça ne devienne pas une usine à gaz, parce que si les personnes passent trop de temps ou sont pas convaincues des outils que vous leur mettez à disposition, eh bien, ça ne marchera pas. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est vous le chef d'orchestre, certes, mais c'est pas vous qui derrière allez au quotidien faire les, faire ce que vous, ce qui, ce qui est nécessaire de faire. Donc il faut bien que l'équipe euh, ait conscience de tout ça et qu'ils soit impliqué et que euh, si vous leur expliquez, voilà, moi j'ai prévu de travailler comme ça, que eux ils adhèrent finalement à votre façon de travailler. S'ils ils n'adhèrent pas, Soit vous en discutez, si vraiment vous, c'est quelque chose de prioritaire, de primordial, il faut leur dire qu'écoutez, par contre, vous n'aurez pas le choix, mais leur expliquer pourquoi. Vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un de votre équipe, ça sera comme ça, sans motiver, sans expliquer. Enfin, moi, c'est ma façon d'être. Hein. Après, je sais que dans, des fois, dans, la, dans, dans des grandes entreprises, euh, malheureusement, les décisions sont prises et on ne sait pas trop pourquoi. Je le sais tout ça. Mais là, on reste dans des petites PME. Euh, le principe d'une petite PME, c'est euh, justement euh, d'être en bonne cohésion avec son équipe et que l'équipe comprenne ce qui se passe. « Quoi euh, On a mis tel outil en place parce que ça va résoudre tel problème. » Les former aussi, hein, bien évidemment, ça passe par la partie formation. Si votre personne n'est pas formée, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Il euh, faut savoir aussi accompagner les personnes. Euh, c'est pareil, quand vous mettez un manager ou autre, faut être capable de l'accompagner euh, pendant X temps pour qu'il soit à un moment donné autonome et qu'il puisse prendre le relais. Euh, L'exercice peut être difficile peut-être la première fois. D'ailleurs, ce que je vous encourage à faire, c'est peut-être au départ faire cet exercice-là sur des courtes périodes de départ, sur peut-être juste un week-end, une semaine, quelques jours, pas très loin. Comme ça, si vraiment il y avait un problème, vous pourriez tout de suite corriger. Et quand vous sentez que ça marche, que c'est possible, bah là, vous pouvez vous dire « Ok, maintenant, je vais partir un mois. Ok, je vais partir deux mois. » Vous comprenez ça, en fait. Et ce qu'il faut aussi, c'est que si dans votre schéma aujourd'hui actuel, c'est votre, vous avez planifié, vous allez voyager, vous allez faire le tour du monde, il faut que dès le départ, votre équipe soit au courant. C'est-à-dire que quand ils rentrent dans votre entreprise ou dans votre projet, qu'ils savent que vous êtes quelqu'un qui, de toute manière, ne va pas rester physiquement au même endroit. Il faut leur, leur, leur faire comprendre que euh, vous ne serez pas tout le temps là et que, justement, vous cherchez des gens responsables. Il euh, ne faut pas qu'ils comptent sur vous. Euh, vous êtes là pour résoudre les problèmes urgents, importants. Mais vous gérez pas le quotidien. Et ça, vous devez le rappeler régulièrement. Parce que le risque, le risque c'est que votre manager ou votre équipe, systématiquement – et ça, je vous le dis, c'est humain et on l'apprend énormément dans, dans, dans le management. Hein, ça vous, enfin, pour ceux qui, qui connaissent, vous devez savoir de quoi je parle – c'est en gros à chaque fois on refile euh, ce qu'on appelle le singe, ça s'appelle comme ça, en gros on se refile le singe, c'est-à-dire qu'en gros il euh, bah, y a quelque chose à faire, hop je le refile au copain, je le refile à quelqu'un d'autre. Et donc vous en tant que dirigeant, bah, votre employé ou votre prestataire va vous, va vous le refiler systématiquement le truc parce qu'il n'a pas envie de le faire, ça l'emmerde. Bah oui mais vous, ce n'est pas votre but, vous votre but à vous c'est d'avancer et c'est de prendre des prestataires qui justement vous déchargent de votre temps. Il ne faut pas que ça soit sens inverse sinon ça ne sert à rien. D'accord Donc ça, faut bien l'expliquer dès le départ et dire que bah non, vous, vous cherchez un prestataire qui vous accompagne pour ça ou du personnel qui vous accompagne. Sinon, sinon l'opération, elle n'est pas bonne. Voilà un peu comment euh, je me suis organisé. Donc voilà, du coup, bah là, je suis sur le départ. Euh, tu vois, j'ai la valise qui est prête, qui est là. Euh, je suis, Ça y est, je suis prêt. Hein. D'ailleurs, euh, je crois que je vais même partir dans les, dans les secondes qui vont suivre après cette vidéo. Tu vas vite voir. Hein. Euh, tu vas me voir d'ailleurs partir là. Euh, donc tu vois, tout est organisé, tout est prêt, je pars en mode serein, je suis allé quand même ce matin, quand je te disais, faire mon petit euh, rendez-vous, euh, petit café, etc. Euh, tout le monde est au courant, enfin, j'ai pris personne de cours, tout le monde est organisé. Euh, enfin voilà, les choses se passent bien et euh, derrière, bah, ça ne va pas m'empêcher, moi, d'avoir mes, mes locations courte durée qui vont continuer à tourner, malgré que je sois à 10 000 kilomètres de là. Bah, là, ce que je te propose, c'est de t'emmener tout de suite avec moi. Voilà, et eh bien du coup je suis prêt, tu le vois, euh, prêt à partir et eh bien en voyage. La valise est prête. Et là du coup, eh bien, je prends mon avion. Donc du coup, on va se quitter sur cette euh, vidéo. J'espère franchement qu'elle t'a plu. Et n'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo elle t'a plu. Tu le sais, c'est une chaîne YouTube où on parle d'immobilier, d'investissement locatif, de sous-location, de conciergerie d'appartement et d'entrepreneuriat, ce qui n'empêche pas de voyager, tu l'as vu juste là. Du coup on a terminé. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux et là pour le coup, j'ai vraiment changé de vie puisque là je pars en vacances et pour un petit moment. J'espère que cette vidéo franchement, elle t'a plu. Je vais te souhaiter une excellente journée et puis bah moi bah moi j'y vais.